Écoutez-moi les mal sapiens, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir tout simplement la deuxième vidéo de la série des meilleurs decks pool 2. Dans la première euh, vidéo, je vous présente tout simplement le premier deck et surtout, euh, j'annonce un petit peu la série de vidéos. Je euh, donne les raisons du pourquoi, du comment, pourquoi c'est important de bien maîtriser l'archétype pool 2, enfin euh, le format pool 2. Même si vous êtes pool 1, même si vous êtes déjà pool 3, vous allez voir, je donne plein plein de raisons qui devraient vous intéresser. Donc voilà, c'est une mini intro hein, dans la première vidéo qui dure moins de 5 minutes. Si jamais vous commencez par cette vidéo Je vous invite à revenir sur celle précédente Et vraiment enchaîner comme ça Les unes après les autres euh, Ça c'est vraiment la clé de tous les jeux de cartes C'est que pour maîtriser son deck Il faut surtout connaître la méta Il faut connaître le deck de l'adversaire Donc finalement si vous euh, Même s'il n'y a qu'une seule euh, Qu'un seul deck qui vous intéresse Je vous invite vraiment Alors pareil pour euh, la série de vidéos Que j'ai faite sur euh, les decks pool 1 Qui intéresse euh, Qui devrait vous intéresser Même si vous êtes pool 2 Même si vous êtes pool 3 Comme cette série finalement Enfin bref si vous connaissez finalement tous les decks dominants de la méta, vous allez plus facilement gagner, plus facilement maîtriser votre deck. Donc, le deuxième deck que euh, je vais vous euh, présenter dans cette euh, vidéo. C'est tout simplement le deck Kazoo. Alors, euh, c'est un deck avec plein de T1. On pourrait dire, ouais, mais ce deck-là, finalement, il se fait manger par Killmonger, mais vous allez voir que non. Vous allez voir pourquoi. Euh, surtout, donc, plein plein de T1 avec Ant-Man, Electra, la petite Squirrel Girl, euh, Squirrel Girl, pardon, pas Squirrel Girl, euh, le Sunspot, évidemment. Le euh, Sunspot qui est d'ailleurs, euh, si je ne dis pas de bêtises, la seule carte euh, pool 2 euh, de, euh, du deck. Mais c'est un deck qui est très fort en pool c'est un deck qui est très fort également en pool 2. Euh, enfin non, en pool c'est un petit peu différent. Sa, sa façon de jouer, non, je dis, je dis des bêtises, en, en pool 1, sa façon de jouer est un petit peu différente pour le coup. Euh, c vraiment, le, le plan de jeu va être marqué, enfin c'est vraiment un, un deck qui se fait, euh, comment dire, qui est très imprégné du pool 2 dans son gameplay. Vous allez voir pourquoi. Euh, L'Iron Fist, qui est très intéressant pour prendre une ligne euh, qui n'est pas accessible normalement. Vous avez le Rocket Raccoon qui prend un petit peu d'attaque de fin de puissance si jamais l'adversaire a une créature, met une créature en face. Le Watu pour voir un petit peu les lieux au début. Le Blade qui défausse mais qui est 3 de puissance pour 1. De l'Angela, du Bishop, du kazar du Blue Marvel. Là vous êtes en train de vous dire mais c'est bizarre Fichou, tu joues pas Iceman, tu joues pas Korg, euh, tu joues pas Nightcrawler, tu joues pas Wondoo. En fait tu joues plutôt des cartes des mauvais T1 entre guillemets. Vous allez voir pourquoi, let's go. Je vais, je vais, je vais parler du plan de jeu. Que à la fin de la game. Mais je vais quand même expliquer ce que je fais. Non, bah non, ça sert à rien, non, je suis con. <rire> ça sert à rien de faire ça. En gros, euh... non, parce que je voulais créer une espèce de petite tension, mais on s'en fout. Euh... Les T1, en fait, vous allez jouer au tour 6. Et c'est tout l'intérêt de ce deck. En fait, c'est là où la version en pool 1, elle est différente, c'est qu'elle joue un slow. En fait, elle va jouer curvé. C'est-à-dire qu'elle va jouer de, de l'Iceman du Korg. Euh... Je sais pas si Iceman c'est pool 1, hein. peut-être pool 2 Iceman, mais. Attendez. Euh, donc l'idée c'est que l'autre version elle va vraiment jouer Alors on va snap On snap tout simplement parce que Les decks que je vous propose sont les meilleurs decks du jeu euh, Et que votre win rate Va toujours être devant Enfin votre deck va toujours être meilleur que celui de l'adversaire Donc à partir du moment où votre deck est meilleur que celui de l'adversaire bah Je vais vous inviter à, à snapper parce que euh, comme ça vous donnez pas d'informations sur votre main. Voilà. Le snap T1, il est bien que si vous avez un gros win rate avec votre deck. Et avec ce deck-là, enfin avec tous les decks, vous allez avoir des gros win rate. Donc. Oula, ça c'est pas forcément bien. Bah, Paf. Après. Il... Je pense pas qu'il joue euh... Killmonger dans son deck. Parce que Killmonger, il aurait joué. Euh... Il ne jouerait pas Ant-Man et Blade. On va Bishop ici. Quoique enfin, on a tesca... ah, non. Et on pourra, non Ou bon, alors on. Et tout, écoutez, on va faire un play alternatif. C'est-à-dire que on pourrait faire un truc du style comme le play d'habitude. C'est-à-dire Khazar, Blue Marvel et derrière je balance tout. Mais en même temps, il joue Blade, il joue Ant-Man. Donc je sais qu'il ne joue pas Killmonger. Donc à partir du moment où on ne joue pas Killmonger, on va plutôt faire Bishop là. Euh, Rocket là. Derrière Kazar, Crea. Into Blue Marvel Crea. Vous voyez Donc là, on va vraiment jouer comme un zoo. Et donc oui, la version pool 1, elle joue Unslow. Parce qu'elle veut faire T1, T1, T1. Khazar, Blue Marvel, Unslow. Mais parce qu'il n'y a pas le fameux... Euh, le fameux... Mmh, euh, donc là, après, on peut juste faire Blue Marvel maintenant. Ici. On est peut-être un peu trop bourrin à gauche, mais... En même temps, c'est pas choquant. Non pas tant en vrai hein, Parce que mes Créales vont être plus fortes que Blue Azmat Puissance moins 1 à toutes les autres cartes C'est du pool 3 ça C'est du pool 3 Ok Donc à gauche euh, ce serait pas mal Le petit Blade, le petit Bishop Je pense qu'on va bourriner au mid Après on peut bourriner à gauche parce qu'on a Ant-Man C'est dur à dire Là je suis quand même derrière après avec ça, ça et ça. J'ai quand même pas mal de points. Hein. En même temps j'aimerais bien mettre un petit peu au mid. Ou alors on bourrine le mid. Hein. On fait ça, ça et ça. Franchement en termes de points on est gros. Hein. On a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 au mid. Sachant qu'à gauche on va gagner. En vrai euh, c'est dur de faire les 12. Peut-être je vais faire ça je crois. Je vais laisser à droite. J'ai pas envie de me battre parce que je suis, je suis un petit peu derrière. Même si j'ai mon Ant man, on considère que je suis à égalité. Mais j'ai pas envie de me battre. Et je pense que le Bishop, de toute façon, me fait toujours gagner. Je vois pas. À un moins qu'il joue un truc euh, du style... J'allais à dire enchantress mais... Même enchantress, hein. Ok. Bon, voilà, c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, en faisant Angela... Pa parce que vous allez me dire, oui, mais les T1, l'adversaire, il peut aussi faire Killmonger à la fin et tuer T1, fiche. Le truc, c'est que c'est Angela qu'on va jouer... C'est euh, Bishop Et en fait avec Angela, Bishop Imaginez la sortie parfaite c'est vraiment Angela, Bishop J'allais dire King Marcel <rire> Il pense qu'à bouffer le gars euh, Kazar et Blue Marvel Pas <rire> King Marcel, Blue Marvel euh, bah Finalement on n'a jamais l'initiative On ne gagne pas le match en faisant ça Vous voyez Angela c'est 0 de puissance Bishop il va être 3 ou 4 Enfin euh, il va être 3 si on fait même cette sortie là donc en fait, euh, là on va... Par contre, il n'y a que Sunspot qu'on peut jouer T1. Pour le coup. Parce que, voilà, le, on va... On, donc on se T1, évidemment. Euh, même si on se fait Killmonger, c'est pas très grave, au pire. Et s'il ne fait pas Killmonger, il peut juste faire gagner la ligne tout seul, le gars. Parce que là, on va vraiment passer. Hein. Euh, Agent, c'est pas mal. Il peut ne pas avoir Killmonger dans sa version. Après, il peut quand même y avoir Killmonger. Oh, dommage. Ah, peut-être ça change la donne. Mais je pense pas. Je pense pas. Ah, si j'avais su. Mais bon, c'était le play quand même. Il hein. fallait le jouer T1. Hein. ok. On repasse. Euh... Et donc oui, vous n'avez pas l'initiative. Donc ça veut dire, l'initiative, parfois vous me posez la question, c'est celui qui est en train de gagner qui a l'initiative. Vous voyez, lui, il mène deux lieux contre un. Donc c'est lui qui démarre. Qui révèle en premier. Et ce sera ça jusqu'à la fin de la partie. Bon, il me vole des cartes, mais on s'en fout. Donc là, on va Khazar ici. Ensuite, on va Blue Marvel ici. Et à la fin, bam, on va, euh, va swarmer. Super Scroll. Oh waouh. Oh, mais Super Scroll, ça me vole les. Acquire les effets continu. Ah, ça acquire les effets. De toutes les cartes ennemies. waouh quelle horreur. Si on fait Blue Marvel, euh, il me vole mes cartes. Mais en même temps, je dois quand même Blue Marvel. Non, mais ça n'a pas de sens. Quelle horreur, mais lui, il joue du pool 5 dans son deck. Faut pas, hein. Bah, de toute façon, c'est pas grave, j'ai un spot au pire. C'est pas très grave de passer. Waouh. Ouais, je peux pas Blue Marvel, ça a pas de sens. Bon, en vrai, vous voyez, mon sunspot, il prend la ligne. Hein. <rire> non, ok. Je pas pas au mid, c'est un peu bizarre. Il va faire un, un, un truc tricky. Bon, Electra au mid, c'est incroyable. Euh, Ant-Man au mid, c'est incroyable. Rocket, Raccoon au mid, c'est incroyable. Euh, et on veut que ça aille plutôt à droite. Donc dans ce cas-là, on va bourriner à gauche. Iron Fist, ça et Blade. Et comme ça, je mettrai Electra, Rocket et euh, Ant-Man à droite. On va faire ça. Ouais, c'est pas mal hein, comme tour. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Scarlett. Ah! Oh, waouh! Est-ce qu'on gagne à gauche? Oh non, la Scarlett qui me bute. Alors, en plus, il y a. C'est Wakanda. Oh, bien joué. Ah je pense qu'à gauche je gagne pas, j'ai perdu. Ben, bien joué, il a rien à dire. Hein. Franchement, c'est propre. Hein. Il fallait vraiment la Witch qui change le lieu. Il ne faut pas tourner autour de ça. Ça n'existe pas. Enfin, c'est pas que ça n'existe pas, mais. C'est rare. Attendez, je commence à y croire, non? Non, je manque un peu. Il me manque pas beaucoup. Hein. Ouais, je suis à 30. Ah, c'est frustrant. Hein. Ouais, il me manque vraiment pas beaucoup à gauche. Hein. Et à droite. Après, je pouvais pas blade à droite. Parce que ma stratégie, elle est vraiment basée sur les probabilités. Euh, surtout avec ce jeu ça a encore plus de sens parce que c'est des games qui sont rapides donc euh, ne tournez pas autour des, des cartes qui n'existent pas bon on se gave là peut-être un peu trop en vrai vous voyez je vais trop vite à 10k et c'est un peu compliqué parce que à 10k après je perds des je perds des comment on ça s'appelle enfin, je ça suis, je suis bloqué quoi et si je veux monter après je passe en pool 3 ah là là c'est frustrant c'est frustrant mais en même temps c'est une carte une carte counter une carte tech ok donc là le 7 spot je le mets sur un écrochat parce que franchement il va, il va être énorme là on aura Blue Marvel là dessus donc c'est très très cool waouh bah Londres, hein. Londres c'est top hein. Londres, c'est top euh, Ouais, bien joué La Witch, franchement, rien, rien à dire hein. C'était euh, la carte counter qu'il fallait Et encore, on était vraiment, vraiment, vraiment pas si loin Mais ouais, c'était vraiment propre En fait ce qui nous a fait perdu c'est le cnul parce que vous voyez sur le bloom en fait juste on n'a pas pu jouer notre blue marvel parce qu'il allait le copier et c'est ça en fait qui nous fait perdre c'est que après on aurait peut-être quand même blue marvel parce qu'on aurait eu la 3-3 mais en fait on s'en fout de la 3-3 dans le sens où on allait dans tous les cas remplir le board derrière donc non non c'était en fait ce que j'ai fait c'est bien mais en même temps vous voyez le Knul, c'était vraiment lent franchement c'est pour ça que je dis que c'est rare. Et que la probabilité était clairement pour nous, c'est que on perd sur Knull on on into Scarlet Witch. Donc une carte de pool 5. C'est ça, que hein, c'est pool 5. Plus une carte qui n'est pas jouée en pool 3. En pool 2, pardon. Et bon, ça fait partie du jeu, on va pas râler tout le temps. Ok. Écoutez, pour le moment on est pas mal. Euh, dans son deck il y a de l'Iceman il y a du Scorpion, de l'Okoye euh, il y a de Jubilee c'est un peu bizarre il y a pas mal de reveals donc peut-être qu'il joue Odin mais en même temps c'est clairement un deck qui pourrait jouer Killmonger aussi ça me choquerait pas de voir Killmonger dans son deck qui qu'il y a pas mal de pas mal de cartes de value, Killmonger est une très bonne carte de value ouais c'est ça le moins 8, de toute façon quand on prend moins 8 de manière générale, c'est vraiment qu'on se fait surprendre. À moins qu'on ait envie de jouer la game jusqu'au bout. Mais là, vraiment, c'était un moins 8. Euh... Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'était beau ce qu'il a fait. C'était propre. Après, il faut du pool 5, quoi. <rire> il respecte pas trop les règles du pool 2, le gars. Ok. OK Ça. Ça et ça. Ouais. Voilà, c'est standard. On est trop, trop devant et globalement, il sait. On va jouer plein, plein de T1. En fait, ce qui est bien avec ce deck, c'est que ce gameplay-là. Il fonctionne très très bien en pool 3 également. Moi, il y a... Parce que je l'avais déjà présenté au début de... J'allais dire au début de la chaîne, il y a 8 ans. Non, euh, au début de Marvel Snap. Euh, C'était Xari qui m'en avait parlé, j'avais appelé ça le deck de Xari. Et en fait, moi, je le joue en pool 3, et en pool 3, on a vraiment un beau win rate. Pool 2, pool 3, c'est vraiment un chouette chouette deck. Et je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont qui m'ont dit... Euh, je joue ce deck en pool 3. Parce que parfois, en début pool 3, on n'a pas forcément les cartes. Euh, bah on n'a pas forcément la possibilité de faire des gros gros decks pool 3 Et donc on est souvent obligé de continuer un petit peu En tout cas le temps de monter à part si on stack vraiment Ce que j'explique dans la première vidéo Mais euh, si on stack un peu ses crédits Et que derrière on peut beaucoup, avoir beaucoup de cartes pour le 3 d'un coup euh, Bah ça nous permet d'avoir un joli win rate Et quand même de monter Là on va essayer de mettre par exemple, quand on a Angela et Bishop, on évite de mettre tout sur la même ligne. Parce qu'Angela, c'est très gros et Bishop, c'est très gros souvent. Donc, euh, vous voyez, l'idée, c'est c'est un deck qui a vocation à prendre toutes les lignes. Donc, faut essayer de, de faire une Angela sur une ligne, un Bishop sur une autre. Et voilà. Bon, on peut perdre directement avec ça, mais c'est assez rare. En général, euh... oh, waouh. J'ai gagné, là. Bon moi bah, je triche aussi j'ai des boules 3 Donc vous voyez lui il est 4 points Donc on va essayer de le mettre sur une ligne Où on, on s'en fout un peu Enfin pas où on s'en fout mais où on aura déjà On va dire euh, peut-être euh, Un peu moins de points enfin, Après ça revient au même hein, en vrai, pff, Franchement bon. bon Je pense qu'il va partir ici C'est dommage d'ailleurs parce que On a un deck qui est tellement fort qu'on n'a pas besoin de ça j'ai presque même envie de dire que si lui il a Doom et que nous on a Sentinel, bah on est, euh, non on est peut-être pas content parce que notre objectif c'est quand même de gagner même si on prend deux. Ouais c'est comme un gars qui a perdas euh, au poker et qui a envie de gagner, euh, qui prend qui a envie de prendre tout le tapis de l'adversaire, bah, s'il fait n'importe quoi, il va souvent euh, juste perdre comme un bêta quoi. Donc euh, parfois il faut se contenter de prendre juste deux. Et pas perdre avec des, des jeux gagnants. Le problème, c'est que là, j'ai l'initiative. Donc ça aussi, il faut, faut essayer de le calculer en se disant, est-ce que je mets pas plutôt Blue Marvel au mid Je crois que j'ai une... fait une erreur, là. Je crois que j'aurais dû Blue Marvel au mid parce qu'au mid, je, pe... je continuais à perdre. Et là, vous voyez, le problème, c'est que j'ai l'initiative. Donc là, c'est une grosse connerie ce que je viens de faire. Après, c'est pas très grave parce qu'il y a Wakanda, heureusement. Ouais, heureusement. C'est quand même une belle bêtise. Hein. La plus faible à droite, hein, je pense. Ouais. Ouais, c'est la plus faible ici, je pense. Mais c'est quand même une belle bêtise. Parce que là, je prends Killmonger et j'aurais... En fait, si je faisais Blue Vous voyez, je l'ai vu le play, mais je l'ai vu trop tard. Comme quoi c'est important de parler même tout seul chez vous, vous essayez de théoriser ce qui, ce qui se passe, je veux dire là je dois jouer comme ça parce que, et en fait euh, là j'ai perdu du tout, enfin j'ai pas, enfin, pas perdu mais si j'ai perdu. C'est intéressant parce que là c'est vraiment moi qui perds. vous voyez c'est pas le, là juste c'est ma faute en fait. Le Blue Marvel à droite, elle est magnifique, cette game. Elle est hyper, hyper intéressante parce que c'est la piqûre de rappel. C'est la game qui va faire que jusqu'à la fin de ma vie, je vais vraiment me concentrer beaucoup plus, en tout cas avec ce deck, sur la perte d'initiative sur le T6. Vous voyez Moi, bon, ça me paraît naturel, en fait, le deck... D'ailleurs, c'est peut-être un des rares spots, une des rares fois. J'ai beaucoup joué ce deck-là, pour le coup. Je dois être à une centaine, 150 games à peu près. Donc, j'ai vraiment fait un gros volume avec le deck. C'est peut-être la première game où vraiment, à la fin... J'ai l'initiative Ou du moins j'ai l'initiative Donc là on va quand même électra sur Queen Jet hein. Pour le coup je suis euh, On peut regarder ça On peut jouer une carte Ok c'est bien pour nous Et donc oui c'est la première game Où j'ai l'initiative sur le dernier tour Et en plus de ça Parce que parfois t'as l'initiative mais c'est pas une piqûre de rappel Parce qu'en fait tu gagnes quand même et tu... ça te marque pas Et en plus de cela je perds vous voyez C'est intéressant. Ça, c'est les games qui se font le plus progresser. C'est les games essentielles Les défaites, de toute façon, on le sait. Hein, maintenant, c'est un peu trop Captain Obvious de le dire. Mais dans un jeu de cartes, ce sont les défaites qui font progresser. Et après, c'est aussi notre raisonnement à accepter la défaite et à la comprendre. Plutôt que rager et dire, j'ai pas de chance, euh, ce jeu c'est RNG, quoi. Ouais, on va quand même ici aller sur la voûte, non que Quoique... En fait, j'ai peur de ne pas pouvoir garder... gagner Shuri. Ouais, ça fait un peu flipper. Le Bichop... Après, Bishop, il va pas être énorme dans ce match-up. Mais j'ai peur de pas pouvoir. Vous voyez, là, c'est vraiment une bêtise, mais incroyable. Hein. Je l'ai vu au moment où j'ai lâché le Blue Marvel. J'ai mis le Blue Marvel et je me dis bah vous voyez là c'est con parce que j'ai juste à le mettre au mid et en fait lui il reprend l'initiative et en fait on a gagné quoi. Donc là c'est vraiment vous voyez les, les, de toute façon c'est souvent des erreurs de lieu hein, en termes de puissance globalement à moins d'avoir un deck très très faible. Là il reste un tour. Je pense que je vais juste jouer le Ant-Man ici après il faut considérer qu'au prochain tour on pourrait piocher Bishop, on pourrait piocher Angela, on pourrait piocher Blue Marvel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on pourrait peut-être en balancer un de ça. Pas plus, mais un. Dans ce cas-là, autant peut-être mettre un écureuil ici. Et Blade. Et watu. Vous voyez Quelque chose comme ça. Ouais, on va faire quelque chose comme ça. Comme ça, si on pioche Blue Marvel, on peut Blue Marvel plus une carte. Sinon, il y a Sunspot ce qui est intéressant. Euh, là, on gagnera pas, je crois. Ah si, il y a un play. On gagnera. On fait ça. La question, c'est est-ce qu'on a besoin de... Ouais. Est-ce qu'on gagne au mid en vrai, on a 8 plus on a 11 et lui il est 2, 3, 14, 15, 16, 17. Il joue 2 cartes. Je prends le risque, hein. je vais abandonner à droite. Écoutez, je prends un risque ici, mais c'est 2 pour 4. Il faut... On sait qu'il faut, faut 30% pour jouer 2 pour 4. Le c'est Sentinelle qui est chiante. Ouais je pense qu'on a perdu parce que là Ah non armor ça va Il est qu'à 19 Il repasse à 20 Je sais pas Ah si Non on est 2 on est 4 je suis bête Ah non c'est Est-ce que ça dote le chouri Si le chouri marche Ah non on passe à 3 on passe à 6 Non on a perdu Ah si on est à 20 On est à 20 au centre. Et la, la question, c'est est-ce qu'on gagne à l'écart Ah non, ça n'a pas compté le sunspot, c'est bizarre. Euh, ça n'a pas compté le sunspot. Mais dans tous les cas, on perdait à l'écart. Parce que là, on met 12. Et là, il nous met. Euh... Il nous met. Euh... Il nous met, euh... il nous met euh plus. Ouais, my bad, my bad. Là, est-ce qu'on a fait une erreur Bah, en soi, c'est une game où on n'a pas pioché Bishop. Non, on a pioché un. Euh, non, on n'a pas, hein. pas pioché Bishop. On n'a pas pioché Bishop. On n'a pas pioché Angela. On n'a pas pioché Blue Marvel. Donc en gros, c'est nos cartes, ca... nos quatre cartes clés. On va regarder si jamais il y a des lieux qui nécessitent euh, un investissement en particulier. Je ne crois pas. Juste ici, on pourra. On va juste mettre tout ce qui est Angela, Bishop, Blue Marvel. On n'en a pas besoin dans notre deck. Donc. Euh... Donc ouais, là c'est vraiment une histoire de... Parfois il y a Bon ça arrive, hein. là c'est vraiment une pire game parce qu'on a eu aucune, on a eu qu'une seule carte sur les 4. Et voyez, on n'est pas si loin à la fin. C'est ça qui est fou. Accessoirement, je peux quand même aller à droite. Parce que mes cartes elles coûtent zéro, c'est rigolo. Ouais. Euh... Je réfléchis par rapport au Rocket Raccoon. Peut-être que Rocket Raccoon était meilleur que Sunspot. Je faisais Rocket Raccoon à droite... Il prenait plus il passait. Ouais, je pense que c'était gagné. C'est con, hein Ouais, c'est un peu bêta. Ouais. Si je faisais... Je crois que je gagnais... J'ai voulu jouer Sunspot en me disant que j'étais à 20. En fait, j'ai compté que j'allais être à 20 au mid et que lui allait être souvent à 19. Mais en fait, il allait être à 20 aussi. Mais 20-20 après cette joue à l'écart. Euh, mais je pense que si je fais Rocket Raccoon, je gagne au centre, hein. vraiment. Raccoon, en plus avec le Shuri, il serait passé à 4. Non, il serait passé à. Ouais, c'est ça, 4 plus Shuri 8. Ah là là. Vous voyez, Killmonger il est joué maintenant. Et là derrière, C'est je balance tout. Les gros, on va les mettre au mid. Non, c'est plutôt l'inverse. Il y a ça. C'est strong hein, comme play. Hein. C'est strong. Hein. Ça devrait être bon je pense. gagne à l'écart 21 20 et euh, 16 16 et ouais et encore vous voyez cette gamme là on a que sunspot et encore sunspot c'est pas une carte clé hein. et en tout cas je la compte pas dans les quatre les quatre c'est dur à dire <rire> les quatre cartes clés on a eu que blue marvel ici mais finalement ça a suffi bah, grâce au sunspot on a bien pu euh, st euh, stacker le sunspot et ce qui nous fait gagner l'écart de points à la fin Là, elle est sympa cette gamme parce que vous voyez, même en ayant de la malchance, on a quand même gagné. Mais vraiment, les games, vous allez avoir une Angela un Kazar, une Angela un Blue Marvel, un Sunspot, un machin. C'est presque tout le temps, tout le temps win, quoi. Quand on a ça, ça et ça, c'est très très compliqué. Et souvent, on va quand même avoir facile 4-5 T1 à la fin. Mais ouais, j'aime vraiment bien ce deck. Alors, il se joue en poulain, mais c'est presque un deck différent parce qu'il y a Unslow. Donc, on peut vraiment considérer qu'en poulain, c'est un deck Zoho. Là où en pool, en pool 2 c'est un deck combo. Vraiment on va jouer le côté combo sur le tour 6. Et en pool 3 c'est un deck combo également. Le pool 3 il ressemble à ça quoi. Enfin c'est le même en vrai. Je sais pas si... Peut-être à gauche. Quoique. Okay. Non. ne faut pas qu'il chope Blue Marvel. Ant-Man, c'est pas mal. Bon, ça faut peut-être le faire maintenant parce que le truc c'est que je peux pas jouer des 1 donc en fait le truc c'est qu'à la fin je pourrais pas iron fist créa et recréa donc en fait il faut faire maintenant iron fist ant man voyez oui. comme ça ça libère de place ici Oh, on prend Killmonger dans ce spot, mais on est obligé, je pense. Je crois que je vais gagner au centre. Je ne vais, vais pas essayer de me battre à gauche. La jaune, ça elle est chiante. Je crois que je vais me battre au centre. Au centre, j'ai mes 4 créas. Et à droite, j'ai mes 4 créas avec le bishop en plus, donc ça devrait être bon. Ah, Iron Man. Iron Man, c'est bah, chiant. Iron Man, c'est bah, trop chiant. Et on fait ça, je pense qu'on va aller à gauche finalement. <rire> finalement, on va aller à gauche. Ouais, finalement, on va aller à gauche. Hein. Ouais, bon, on va jouer quand même. Hein. Je pense qu'on est derrière, mais on va quand même la jouer. 2 pour 8. Je pense pas avoir euh, moins de 37%. 2 sur 8, c'est 37%. 38. Bon, allez, 38, prenez large. Donc euh, là, je pense que j'ai plus de 38% de chance de gagner. Parce qu'en vrai, je gagne à droite et je gagne à gauche. Ouais. Là, il s'est un peu enflammé, le, jeu, le garçon. Hein. Ouais, l'avantage, c'est que vous allez gagner les decks qui vous connaissent pas. Tous les decks qui vont jouer sur le. Enfin, qui vont se dire bah le gars c'est un zoo, il a raté sa sortie, il a pas eu de T1. Alors évidemment, quand on connaît le deck, c'est évident que tous les T1 vont arriver à la fin. Mais en vrai, on peut vite se dire le gars a loupé sa sortie et puis.. Vous voyez, vous prenez un snap, quoi. Le gars il se dit juste à gauche, j'ai l'impression qu'il peut pas y aller. Après, c'est standard, il se dit. J'ai pas fait T4 Kazar, parce qu'en fait c'est ça aussi l'idée. En vrai son snap il est pas si choquant parce que j'ai pas fait Kazar T4, donc il se dit il n'y a pas Kazar, Blue Marvel a déjà été joué, et même s'il connaît le deck, l'adversaire il a que DT1, il gagnera pas à gauche parce que même avec l'écureuil il peut pas gagner à gauche, et il ne gagnera pas au centre parce que j'ai Hulk. Donc en fait franchement son snap je... je Ouais bon c'est pas très grave parce que justement on a le fameux Iron Fist Vous voyez très intéressant hein Iron pour battre Pour gagner sur Sanctum euh... En fait son snap il est assez malin finalement Si on analyse bien alors moi j'analyse par rapport à ma donnée Par rapport à ce que je suis censé représenter Peut-être que lui il a Peut-être que son snap c'est un snap de bêta Vous voyez Donc c'est peut-être un snap de bêta mais euh, c'est peut-être un snap très réfléchi. En fait, il est polarisé son snap. Soit il a analysé ma main, il s'est dit, il n'y a pas qu'hasard et je gagnerai forcément sur les deux lignes. Soit il a juste fait un snap de bêta. Où son... En fait, c'est plus par rapport au raisonnement. Son raisonnement, c'est il n'a il a pas eu de T1, il a loupé sa sortie. Euh, voilà. Ah, je sais pas. En tout cas, c'est 8 points. même Blue Marvel au centre en vrai on met Sunspot au centre Alors, je vais... Sunspot ici Iron Fist là Blue Marvel au centre ah bon il doit pas jouer Killmonger de hein. toute façon il joue Armor mais parfois tu peux jouer Armor avec Killmonger Electra elle s'active Comment ça marche Elle s'active ici non Ouais On va faire ça Bon on a les mêmes decks hein, Plus ou moins euh... Ok Donc j'ai gagné au What Alors là, il y a un problème de, de trigger, là. Bon, on va... On peut qu'on décide en vrai. Il y a un problème de trigger, ici. On va partir, mais... Quand vous jouez une carte ici, elle est détruite. J'ai joué la carte. Donc elle n'est pas détruite parce qu'il y a armor. La carte, je l'envoie sur Sanctum. Sanctum, je peux mettre des cartes dessus. C'est pas, aucune carte ne peut être ajoutée. C'est aucune carte ne peut être jouée. Vous voyez Donc là, alors j'avais jamais vu le setup. Et d'ailleurs, il n'est pas cohérent par rapport à la théorie des cartes. Parce que... On est la carte elle change de zone ça veut dire que en fait si on analyse un peu le truc en changeant de zone elle va sur l'autre ligne mais non mais en fait il n'y a même pas d'explication comment elle peut mourir en quittant la ligne quand une carte est jouée ici elle est jouée là en fait c'est elle va sur l'autre ligne mais elle est considérée wow. en fait une ouais voilà une... On a vu tout à l'heure sur Choury. La carte, elle se révèle, elle prend l'effet du lieu. Donc elle se met sous l'effet du lieu et ensuite elle change de zone. Et au moment où elle est dans l'autre zone, là elle récupère l'effet du lieu. Donc je suppose, mais ça me paraît assez euh, what the fuck, qu'en fait la carte elle prend l'effet du lieu... Mais avant, que le, mais avant que le lieu ne s'active, vous voyez Elle prend l'effet du lieu, mais elle ne s'active pas. Je sais pas si vous me suivez. Donc, elle a pris l'effet du lieu. Ensuite, elle se déplace. Et ensuite, le lieu s'active. Et le lieu s'active, il dit... Bah, toi, tu meurs. Il n'y a pas armor sur ta ligne, donc tu meurs. Vous voyez, ça doit être ça, j'imagine. C'est un peu what the fuck. Mais on a perdu si on n'a pas qu'Azara Blue Marvel ici. Bon, faut le savoir. Hein. Franchement, c'est vraiment... Euh... Ça me paraît très étrange, mais ça veut dire que tous les lieux fonctionnent comme ça. Donc, parce que parfois, on n'y pense pas, mais... Okay. A ouais. le... Donc, ça veut dire que tous les lieux fonctionnent comme ça. Que les lieux... Que ta carte, elle s'imprègne du lieu, mais avant... Mais en fait... Elle, elle résout les effets de tes avant l'effet du lieu. Mais elle est quand même imprégnée du lieu, vous voyez. Bref, vous avez compris, mais c'est what the fuck. Hein. Bon. On peut gagner à droite. Ouais, c'est moche hein. mais C'est incroyable en vrai ce qui se passe, non? Ouais, bon, désolé, j'ai peut-être fait une erreur, donc j'ai pas fait gaffe, mais j'ai l'impression d'avoir pas eu de chance, parce que le changement de lieu plus ça, c'est quand même vraiment horrible. Euh... Ouais, c'est ça. Hein. Donc ça veut dire que dans tous les cas, j'aurais été, j'aurais pas pu utiliser Iron Fist, j'aurais été crade. Bon, elle se passe pas très bien cette session, euh... mais bon. Ça arrive parfois, hein. c'est pour ça que les win rates existent et qu'il faut faire confiance au win rate. Le win rate, c'est sur une grosse session, sur 20, 30, 50, 100 games, 150, 200 games. Plus il y a de games, plus votre win rate est juste, plus vous pouvez faire confiance au win rate. Évidemment, sur 10 games, si vous faites 7-3, ça ne veut pas dire que votre deck il a 70% de win rate. Par contre, sur 50 games, si vous faites 70% de win rate, c'est que vous pouvez considérer que votre deck a 70% de win rate. Après, c'est un jeu où l'average cube il est aussi important, il n'y a pas que le win rate. Mais voilà. Typiquement, il y a des games comme ça où on va avoir, euh, je sais pas, là, peut-être on a 60, 50, 60% de win rate, donc c'est vraiment pas fou. Enfin, c'est bien, c'est déjà très bien. Mais c'est vraiment un deck qui va avoir 80% à peu près en moyenne, entre 80 et 90% en pool 2. Pour le coup. Enfin, selon mes stats, hein, mais je suis pas meilleur qu'un autre. Hein. Enfin, surtout, le pool 2, c'est beaucoup de réflexion, quoi. Beaucoup de compréhension de méta, surtout. Euh, ouais c'est compliqué d'aller là J'ai pas envie d'y aller tout de suite Mais Logjo c'est pareil c'est du pool 3 hein. J'ai pas spécialement euh, ticket mais Logjo c'est pool 3 hein. Donc mes adversaires ils jouent quand même en pool 3 Vous voyez je suis à la limite je suis 474 Je peux pas aller en pool 3 mais je joue quand même contre des pool 3 Mais après c'est Laurent qui fait ça Pour le coup euh, vous, vous n'allez pas jouer contre du pool 3 Même en 474 Je pense par contre, moi, oui, parce que là, je suis infini. Donc, euh, le jeu, il, il essaye de te donner des joueurs qui sont pool 2, infini, mais en fait, il n'en trouve pas. Donc, il te donne des pool 3. Voilà. Et si j'étais en 50, 60, 70, même 80, je pense que je jouerais contre des 80, voire même peut-être contre des bots. Oh, il y a des sacrés tons, hein. Me vois pas abandonner quand même, me vois quand même pas abandonner. À droite, je vais gagner. Au centre, euh, je perds. Pas, pas de beaucoup. Hein. Non, je gagne. Non, je gagne. Et à gauche, euh, ça reste. Ok. Bon, ça gagne. Hein. Oui, il y a beaucoup de 8. Hein. Il y a... C'est ça qui est bien en pool 1, pool 2. Et pour moi, c'est une des grosses différences du pool 1, pool 2 par rapport... Enfin, on récupère trop de trucs, là. En vrai, c'est pas une bonne nouvelle de récupérer autant. Peut-être que je suis pas obligé de cliquer. Ça me donne des crédits. Je clique comme un bêta, mais... Après, je suis déjà à 9500. Et je suis qu'à la deuxième vidéo. Ça veut dire qu'il me manque encore 6 vidéos à tourner avant d'arriver à 10k. Ça va être chaud, hein. Après, je peux, utiliser... je peux un peu avancer dans le pool 3. Au pire, c'est pas bien bien grave, mais... Bon ça c'est plutôt bien. Là ici les cartes 4, 5, 6 ne peuvent pas être jouées, c'est pas grave. Et ça quand vous jouez une carte ici, ajoute une copie. Ok, c'est intéressant. Parce que... On va pouvoir peut-être un peu utiliser la cuve de clonage pour jouer quelques trucs un petit peu en amont. Nova. Ok. Il doit jouer Killmonger j'imagine s'il joue Nova Bon ça c'est parfait, hein. ça c'est parfait. Ok, je pense que son T4 il va le jouer sur cube de clonage. Après, est-ce qu'on ferait pas Bishop là Sunspot ici Tour d'après on refait Sunspot à gauche et on passe. Là c'est presque les... le genre de situation où bah, en vrai ça donne envie de faire juste un petit Ant-Man. J'ai peur d'un killmonger quand même. Hein. Après il a fait Moon Girl Dino. Donc en vrai son gameplay c'est souvent juste poser son cerveau, mettre un gros coup de pied dedans et, et faire un maximum de dino. Le problème c'est qu'on a pas de tant de points que ça nous. Hein. Non, Angela. Comme ça J'aime bien, hein. peut-être ça. Ah c'est cool en vrai. Hein. Le problème c'est que les sunspots, ils procent. pas. Je pense que c'est pas bien grave. Ah, j'ai peur que ça suffise pas. Non, on, on, va, on va se faire rec. Vous voyez, on n'a pas de... Le problème c'est qu'on n'est pas sous Blue Marvel Kazar. Ouais, ça puait le, le killmonger. Hein. On gagnera à gauche. Je pense pas. C'est quoi ça déjà Blade, hein. ah, Il va nous manquer un poil. Pas BZF, hein. On a, en fait, on a un peu trop bourriné au mid. C'est vraiment une histoire de... Ouais, dommage. On est vraiment pas loin. On est à 1 à gauche, vous voyez. En fait, en termes de. Là, c'est frustrant cette game parce que c'est une histoire de placement. Mon placement n'est pas bon. Mais je peux pas trop dire mon placement n'est pas bon parce que. Il peut faire un dino et Dino, il va souvent le jouer au mid. Donc, c'est pour ça que j'ai bourriné au mid. J'ai considéré qu'il allait plus souvent avoir Dino que Killmonger. Et c'est vrai que s'il fait Killmonger, euh, il peut aussi le mettre au mid, il a le droit. Donc, euh, là, il, de facto et in fine, le, le placement n'est pas bon. Mais. On n'a vraiment pas d'infos et. Et euh, les infos qu'on se fait, elles sont multifactorielles ici, donc c'est un peu compliqué. Mais, ça euh... ah, j'ai peur. Hein. En vrai, on a semi-peur parce qu'on a Iron Fist, donc on peut quand même y aller, vous voyez. Ah. Là, je ferais bien euh, tout de suite Electra dans Nightcrawler. Oh On va quand même regarder ce qu'il y a là. La première carte que vous jouez ici est détruite. On va récupérer le Raft, je pense. Il a pas bougé son Nightcrawler. Il va sûrement le bouger. Et là, on va faire... Euh... Ah non, mais Electra, elle va proc à gauche, non Elle se révèle, elle tue elle va à gauche. On va faire ça, non Ça me donne la créa. Il a pas bougé Nightcrawler, c'est trop bizarre. Ok. Bah en fait, on a ça. On peut passer, hein. Je, je la jette Dans ce cas là autant jeter Bishop On va jeter Bishop On va jeter Bishop On gagnera à gauche et on gagnera à droite Ouais, je vais faire ça. Je peux même gagner au centre. Si jamais il se dit euh, je suis bien au centre. Bon, cette gamme, elle est souvent gagnée quand même. Ah, ça c'est chiant pour nous parce qu'il peut aller à gauche. Maintenant. À droite, ça sert à... Ouais. Pas mal ça. ça non je bourrine je pense que je gagne là je gagnerai pas à droite enfin euh, au mid par contre je gagnerai à, à gauche et à droite forcément pas si loin au centre hein. en vrai après il a bourriné hein. ouais, 8 points encore oui ça, ça enchaîne bien hein. on a fait quelques moins 8 des moins 4 des trucs un peu bizarres qu'on n'est pas censé prendre mais avec un lieu et avec une situation euh, voilà en gros il y a eu deux vraies défaites qui sont particulières c'est la défaite du lieu et la défaite du... enfin deux vraies défaites je sais pas si on en a fait trois je crois en tout mais et, euh, et la défaite du. Enfin, une, on va dire une vraie défaite où vraiment on peut rien faire et on va perdre les 8 et que quel que soit le joueur. C'est ça l'idée, plus. C'est quel que soit le joueur, la Scarlet Witch à la fin, on ne peut pas faire grand chose. On a perdu la game sur Killmonger. Celle-là, peut-être que. Avec un, une autre réflexion, vous voyez, un autre joueur qui réfléchit différemment. Peut-être que cette game-là, il la gagne. Et peut-être que dans ma réflexion, je gagne plus souvent que lui. Mais dans cette situation, je perds. Vous voyez ce que je veux dire Enfin bref. Mais il est cool ce deck. Moi, j'aime beaucoup. Euh... Je ne peux pas dire que c'est le meilleur. Parce que franchement, ils ils c'est vraiment une histoire de méta. On n'est pas en pool 1 où il y a vraiment euh, 2 trois 3 decks qui sont au-dessus. Là, il y a vraiment euh, plein plein de decks qui sont euh, extrêmement puissants. Et, euh, et après, c'est une histoire de méta. Typiquement, vous jouez contre des, des decks, par exemple Enchantress. Bah voilà, Enchantress, c'est une carte qui peut vous buter. Ça peut être un deck dino avec ces deux. Bah, tout moi, c'est strong, mais c'est pas combo avec Squirrel. C'est pas très combo avec Squirrel. Ça, c'est plutôt une bonne carte. Octide, on s'en fout un peu. C'est des les pommes de terre où on, on, euh, prennent la stade de Kaza. Ca, de ouais, typiquement il va perdre ce match parce qu'il joue Rock Slide, qui est une carte qui est pas très optimisée en pool 2. C'est pas une très bonne carte de pool 2. Bon pool 3 pour le moment c'est pas très fort non plus, mais. mais je pense qu'il va perdre sur, pour cette raison, principalement. Bon là je peux pas trop jouer avec mon deck hein, parce qu'on on est sous District X hein, évidemment. Par contre Atuma c'est assez fort. Là vous voyez on est repassé devant. Et on a Atuma et Colossus ici. Est-ce qu'Atuma on gagne Atuma on n'est pas sûr de gagner. Après, est-ce qu'il va jouer deux cartes ah, S'il joue deux cartes, on risque de perdre. Ou alors on abandonne totalement à gauche. En vrai on peut perdre ce match. Hein. La question c'est est-ce qu'il va jouer deux cartes Est-ce qu'il va en jouer une S'il si en joue deux, on a gagné avec Atuma à gauche. Enfin, on n'a pas gagné, mais.. Il va bourrin... Sinon il bourrine sur une ligne. Bah enfin, écoutez, j'ai envie de tenter. C'est ça. Il n'en joue qu'une. Ah, GG. Ouais. On n'est pas loin. L'autre play, c'était Hop au centre. Mais ça, ça faisait perdre aussi. Euh, ah non, Hop Goblin Squirrel. C'était Hop Squirrel. On gagnait forcément au centre. Et à droite, on avait plus 1... Ouais, je crois qu'on était quand même deux off. On était one off. Je crois qu'on en fait une petite dernière. Ouais. Bon, là, vous voyez, on bon, ça, c'est des matchs qu'on peut perdre aussi, mais c'est parce qu'on perd parce qu'on joue pas notre deck. District X. Donc, après, ça dépend de ce que l'on a pioché. C'est vrai que le Dino, c'est pas mal avec District X. Baxter Building. Camartage. Donc on va euh, sunspot euh, sur euh, Baxter, parce qu'il faut gagner le lieu pour avoir plus 3 sur les autres. Et en général, sunspot se fait gagner le lieu. Bon, j'espère que vous avez bien compris le, le gameplay euh, du deck. Vous, vous jouez Angela, Bishop dans la curve. Vous jouez euh, Blue Marvel, Kazar. Et vous jouez vos terrains à la fin. Parfois, euh, quand vous avez ni pioché Kazar, ni Blue Marvel... Ou qu'un seul des deux et que vous pouvez avoir l'autre derrière et que l'adversaire vous donne l'information qu'il n'a pas Killmonger dans son paquet. Dans ce cas là vous euh... ok, Appa. Vous essayez de jouer quelques T1 avant et quelques T1 T6 vous voyez. Bon voilà, c'est le... quand c'est compliqué pour le coup dans ce cas là ce sera un peu tricky. Mais il faut pas hésiter. quoi Typiquement, Iron Fist, Vulture, c'est un deck déplacement. Un deck déplacement, on ne joue pas Killmonger. Normalement, enfin dans la majorité des decks déplacements, il n'y a pas Killmonger. Donc, on pourrait... Mais bon, là, ça n'a pas de sens, on a le Blue Marvel. Bon. Écoutez, on n'est pas trop mal. Après, euh, Strange qui ramène Vulture, c'est chiant. Et derrière, il peut y avoir Heimdall. Donc ça, il faut faire quand même assez gaffe. Avec Heimdall, il va juste bourriner comme un bœuf au mid. Donc au mid, il aura vraiment beaucoup de points. Et à droite et à gauche, il n'aura pas tant. Il va Heimdall ici. Donc si on raisonne comme cela... Ah, il y a un play où il fait Iron Fist. Non, ça ne marche pas. Ouais, il snap, je pense qu'il a Imdall. La question c'est, est-ce qu'on gagne à gauche Iron Fist, il va aller à gauche. Donc euh, je peux Electra. C'est ça, non La question c'est, est-ce qu'on a assez hein Franchement, on a 4, 5, 17, 8, 9, 10, 11. Si, c'est bon, je crois. Ah non, parce que ça booste lui. F en vrai, euh, il faudrait compter et là, c'est un peu tard. À droite, je gagne toujours, non On va partir. Peut-être qu'il y en a qui restent. Ah non le problème c'est qu'il a le backstair building, il gagne le backstair building. Écoutez on a perdu mais je vais jouer jusqu'au bout. Mais je pense c'est Heimdall. Ah non c'est Chavez, what the fuck Bah Chavez c'est bon. Hein. Ah, J'ai cru que c'était hein. Non Chavez c'est bon. Parce qu'en fait si je pense que sur Aimdal on perdait. Bah vous voyez comme quoi c'est bien de rester. Hein. <rire> sur Eimdall, il... en fait, il, il gagnait le Baxter Building, donc il faisait plus 3 à gauche, plus 3 à droite. Je crois qu'on était plus 1 à gauche par rapport à son aimdal, son Kraven. Bon, j'en fais une dernière. Et euh... ouais, Mais la, la probabilité fait qu'on doit rester parce que là, on est 4, 4 pour 8, donc ça veut dire qu'on joue à peu près 30%. Il faut qu'on ait 30% pour à peu près... Après, le snap de l'adversaire, ça donne une information. Je, si je dis pas de conneries, il a snappé là à la fin. Donc le fait de snapper, ça veut dire j'ai dalle. On considère pas trop les bluffs pour le moment dans ce jeu. Ou peut-être en pool 3, mais pas trop en pool 2, ni en pool 1. Donc il est possible que le... Que là, logiquement, si on considère que... Je pense qu'on considère qu'on a... Ok, oh, c'est gros. Ça. On peut considérer qu'on a moins de 30%. Ouais. Parce que le snap Je pense que s'il n'y a pas snap on reste Et s'il y a snap on peut partir Bon là je suis pas parti parce que Je voulais voir jusqu'au bout mais Bon Les écureuils c'est pas forcément une bonne, une bonne chose pour nous Ça c'est plutôt une très très bonne chose Comme ça il détruit tout de suite nos écureuils de bah, toute façon, on aurait, ouais, quoi quoi, aurait peut-être pu gagner l'initiative. Hein, parce qu'on était pas mal avec ce Blue Marvel. Et parfois, l'Institut Xavier peut nous faire gagner l'initiative aussi. Je suis Iron ouais, Iron Man, c'est mieux qu'Apocalypse ici. Hein. Je pense qu'on a gagné. Parce qu'on gagne toujours à gauche. Enfin, à moins qu'il ait enchantress. Et euh, je pense qu'on gagne toujours à droite avec Bishop. Là, par exemple, voyez, on peut un peu calculer. En mode... Je vais juste faire ça. Ah non mais remarque, euh, Khazar, 1, 2. Non mais non, je dis des bêtises, je dis des bêtises. Non, je dis des bêtises. Voilà, on peut piocher Khazar. Donc dans tous les cas, il faut qu'on ait deux créa à jouer. Il faut qu'on fasse 2 plus 4 au prochain tour. Sachant que le Kimonger est déjà passé, donc on s'en moque. Mais on n'a pas trop envie de jouer de cartes non plus, parce qu'on veut pas lui... Donner trop d'informations sur notre victoire Nous on sait qu'on va gagner très souvent Enfin je pense qu'on va gagner Mais on n'a pas envie de lui dire Mec t'as vu j'avais gagné Il faut que tu partes Vous Voyez Il peut se dire j'ai une chance Bon en vrai il... je pense je pense pas mais Ouais il va rester hein Vous Voyez Bien jouer la Squirrel sur l'Angela pour activer l'Angela. On va gagner sûrement sur les trois lignes d'ailleurs. I know, I know. Fameux Venom. Donc c'est du Pool 3 hein, ce qu'il a. Vous voyez il a du Venom. Donc ça veut dire qu'il joue Pool 3 le gars. Carnage, Venom, machin. Bon, on va gagner les trois lignes. Simple efficace. Bon, il y a eu quelques games un peu particulières. Mais on a appris des choses dessus. Il y a eu une game rageante, un peu, si je puis dire, avec ce Killmonger à la fin, mais bon. Ok. On va s'arrêter là, ça fait une heure. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle euh, va vous aider. Il en reste encore, euh, bon, on est deux, donc il en reste encore jusqu'au septième deck, plus ensuite la vidéo sur les trois alternatives, donc il restera encore six vidéos dans cette série des meilleurs deckpool 2. Merci à tous, je vous embrasse fort, et je vous dis à très bientôt. Il euh, y a le planning d'ailleurs sur Twitch, si jamais vous avez envie de me suivre sur Twitch et voir du Marvel Snap en live euh, vous avez le planning euh, voilà donc n'hésitez pas à aller regarder ciao tout le monde